Bonjour, je fais une vidéo pour vous montrer ma belle assiette déjeuner. Je suis chez Cora. Cora, c'est une chaîne de magas restaurant de déjeuner québécois. C'est une chaîne québécoise. Euh, je vais vous mettre le lien parce qu'on ne voit pas grand-chose ici et je n'ai plus de menu. Mais comme vous voyez, ils font des très très belles assiettes, toujours avec une abondance de fruits frais à côté. Et moi, j'ai demandé les œufs bénédictines parce que j'aime vraiment ça, les œufs bénédictines. C'est des œufs pochés sur un muffin anglais avec la sauce euh, hollandaise, je pense que ça s'appelle. Et j'ai des bonnes petites patates rissolées. Et j'attends mon café. Et c'est ça. Donc. Je veux juste vous parler de la chaîne, c'est très populaire et la raison pour laquelle je mange ici, c'est que je suis à l'hôtel <rire> et il fait frais, il y a de la neige dehors, j'ai pas envie de sortir, j'ai faim, je veux du café. <coughs> Donc ça, c'est le centre-ville, juste à côté de... je suis assis. Donc en avant, c'est la rue Sainte-Catherine. <coughs> puis euh, par là, on voit des... bon, c'est des immeubles modernes du centre-ville je me suis étouffée du vin à plus tard je m'en vais manger